papa! Hey, ah Il est énorme Ah ouais, ça, je l'ai regardé déjà! Ah oh bah ouais, qu'il arrive! Il était parti euh, avec le V12 et tout ça lui! Oh il m'a mis dans le rouge direct! Rochette direct! Oh mais il est bloqué quoi. <rire> il et a... il a mis l'enflamme. Le Attends, tu peux rien faire, ah, Il vient vers Voilà, ah, sa mère, vrai elle rampant se hop. Bang <rire> <rire> Le est pondeur, et la gang bang. <rire> oh là là, on est vraiment des dit si on aurait dû laisser ici nous. Ah, Albatar rien. là. Et il y a deux bâtards. Oh là là Oh, non, non. oh non, <rire> non Pourquoi les pailles là j'arrive Eh hey, tu... hey, mais putain oh, oh, il oh. fait des blocages là Boris T'es tous en perfecte s'il te plaît <rire> Y'a a, qui a... Oh, mais, y a personne mais, mais... qui prend la même pose ah, de... <rire> Par contre tu vois on est tous en perfect Et si tu regardes bien euh, moi, Au moment là de la photo Tu devais être accroupi On est les quatre accroupis cette année Allez vas-y il était sur <rire> moi l'autre chien de la casse Est-ce <rire> qu'on quand cassé à ce moment là oh, Je sais même plus quelle soirée c'était Mais même t'as fait un perfect alors t'étais debout <rire> on Rien à voir Mais si oh, tu regardes quoi Personne fait le même geste tu vois et ça passe. Et ça. <rire> Genre, il y a, a Miax qui si a les bras crasés, il y a Velo qui a les bras écartés, il y a le euh, <rire> prière, tu as mode debout et près... Oh là bras levés ça passe. Qu'est-ce qu'il y, <rire> y a une bebon, là là, il y a le bebon Oh là là. mon bro. Modin. Ion. Yo le bâtard HM euh, là m'enchaîne pas c'est moi je suis là <rire> J'ai une réa en plus Attends Ah moi j'ai le brutus de ces morts là Faut le niquer les gars, niquez-le Parce que j'essaie de... de... Oh Niquez-le On lui a sauté le casque Ouais, oh, il est pas mort La oh <rire> t as t as pas ah. Le squeeze ou quoi <rire> oh mais c'est oh quoi ça Je vais scruter. Je dans la porte là. Mais <rire> normal, je viens de passer. Ouais. Vas-y. La folie, la folie. Ouh, ça lave jump. Ouh. <rire> <rire> je l'ai déjà <les> la russe. C'est <rire> quoi, je me réanime, je fais quoi, moi Viens screw, oh, je vais être Aïe. Attendez ma fille moi pleure Laisse moi crever. Oh ouais non la non dingue. Du... Elle fait, je même. ramène des zombies. Hein. Oh la dingue. Ah bah ouais, je passe pas. Franchement avec la coche je serais passé mais là je peux pas passer. Qui c'est qui au fond là j'ai très animé. réanimer. Hein. C'est moi. Fais gaffe. Hein. Ouais, ce défi il est intense dans des grands moments de galère comme ça, surtout quand t'as Brutus, c'est bien bon, mais. Oh là oh là la merde. Ils m'ont monté en l'air. Vas-y <rire> là. Bâtard, allez, bâtard. Vas-y, enclenche. Enclenche le riche. Il te monte dessus là <coughs> Ah le bâtard vous avez fait serpiller mode encore <coughs> ouais, non il va mourir c'est pas Ah non il se bat <coughs> ah, Il veut pas ah, il... ah. On le voit sauter et tout On le voit se battre Et là il va surpiller <coughs> <coughs> <coughs> oh, Ah au casque. Regarde là l'autre il tourne dans le vide là mais sérieux quoi C'est quoi là tâte le terrain hein, qui sont <rire> Non mais non c'est pas sérieux jeu. le terrain. Mais, mais ouais j'ai même pas été chercher stone moi je veux tourner comme un héros. Mais pourquoi tu se encore <rire> <rire> Vas-y je vais pas bouge au fond. Putain de merde. Mais non! Mais, mais c'est quoi ça? Eh! <rire> hey hey, mais la ma mère, je suis non, à la quête, a moi. pas de bord, y a rien, je meurs comme une petite pute! Oh la la, Nighty le cocasse! Mais arrêtez ouais. de les tuer comme des. comme des ouf! Eh, vas-y, Nighty s'arrache aussi, hein! Tu pédes, bah il ouais. fait des trucs bien et après il se casse! On est bah attends, c'est ou... la crise! Mais non! Mais quelle crise! Moi j'attends, mais pourquoi il me réanime l'autre? Mais laisse-moi tranquille! Euh, je suis au milieu de tout Oh là là. Vas-y police Mais vas-y quoi vous faites ah. que tuer les zombies Oh mais <rire> Oh mais Ah bah là je sais pas mais en <rire> mini oh, ça va bientôt être mort Ah ouais tu vas faire le directo Ah ouais Ah ouais. <rire> <rire> c'est ah, bon y'a Knight mais encore <rire> Y'a encore Knight La Knight c'est fini là Night il est pas <rire> <rire> Là, il se fait gang bang par terre. Il va tous les squeezer. Moi, lui, squeeze il ceux mime. qui sont vers nous. Ah, il y en a là, un là. Il y en a fait un, fait un là. Il y Il fait du mime. Tais-moi. Ah ouais. <rire> <rire> il a dit il fait du mime. Il avait bugué. T'as pas vu ou quoi oh ouais, vu. <rire> ah, Il est là. Il est là. Nike. Ah, c'est chaud! Ah ouais, ouais c'était chaud! ils sont montés en l'air là, gros! T'aurais dû faire un lacet là! C'est le temps de C'est le bâtard! Ah, il est là! Hé, eh, hé! Eh <rire> oh! Euh, Dodo! Je vais t'acheter ce truc! <rire> non! Ouais, ah, il m'a niqué ma vie là! <rire> Ah. T'as un passe-passe pour rien. En plus, va bah, bah non rien. Oh non, Elle se fait brûler ah, la Viens me réassurer. Viens Oh, pied de robot, pied de robot. Oh, c'est le pied allumé. Est-ce que je rentre dedans Est-ce que je rentre Oui, je rentre. Oui. Oh, oh bâtard oh, oh là là, le truc de. Je suis <rire> mort dans le pied de robot. J'aime bien me dire que le mec avec des AK il nous a enculé comme ça le Panzer A l'aise Encule Ah oh, ça c'est un SIL ça C'est une vraie map de bâtard De quoi c'est un SIL c'est la dernière C'est euh, le, euh, le bonheur Je suis mort moi. Ouais. Bon les gens in the live, bonne nuit à tous On ouais. va couper ça très rapidement On est tous cuits Et euh, bah, nous on va se souhaiter bonne nuit mutuellement mais euh, avant tout Bonne nuit tous.